Bonjour. Sa mariage est besoin d'un rendez-vous lundi à 3h15 au lieu de 2h15. Bonjour. Sa mariage a besoin d'un rendez-vous lundi à 3h15 au lieu de 2h15. Les dominos sont le meilleur endroit ici. Le seul inconvénient est qu'ils ferment très tôt le soir. Plutôt c'était 8h mais maintenant c'est 5h en raison de la pandémie.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 Salut, je viens à 16 heures en voiture. À bientôt. Salut, je viens à 16 heures en voiture. À bientôt. J'ai le français à onze heures et demie. J'ai le français à onze heures et demie. Client, je veux déposer de l'argent liquide. Agent de sécurité, désolé Madame la banque ouvrira à 10 moins 15 minutes. Client, je veux déposer de l'argent liquide. Agent de sécurité, désolé Madame la banque ouvrira à 10 moins 15 minutes. Mon vol atterrira en Australie à midi. Mon vol atterrira en Australie à midi. Tout le monde doit venir à 12 heures à l'hôpital, le processus de vaccination va commencer à 2 heures moins 20 minutes. Tout le monde doit venir à 12 heures à l'hôpital, le processus de vaccination va commencer à 2 heures moins 20 minutes.